Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre première vidéo qui portera sur un pour aller au On commence donc par hydrater sa peau avec une crème hydratante de chez Yves Rocher, puis un baume à lèvres au miel. Pour le teint, nous allons faire un mélange d'une bébé crème de chez Yves Rocher teinte light like, qui est trop claire, et un fond de teint de chez Miss W teinte 4 qui est trop foncé. Pour étaler notre mélange, j'utilise un beauty blender de chez Fine Unix vaporisé d'un fixateur de chez Nix avec un fini velouté. Donc je l'étale sur tout le visage en tapotant. Et n'oubliez pas d'en mettre sur les oreilles et dans le cou. On fixe tout ça avec une poudre baking de chez NYX Tint 1. Pour cela, j'utilise l'éponge à baking de chez Filioni. Donc j'en mets sous les yeux, en dessous du contouring qu'on fera juste après. Et sur la zone T. Le temps que la peau imprègne bien la poudre, nous allons faire les sourcils avec la palette euh, sourcils de chez NYX. Je crois que c'est la numéro 3. On vient brosser les sourcils à l'aide du goupillon. Puis on vient dessiner les sourcils avec le pinceau à sourcils. On prend la teinte la plus foncée pour euh, l'arcade le... sourcilière, puis la teinte la plus claire pour la tête du sourcil. Une fois les deux sourcils faits, je vais venir estomper la poudre et enlever l'excédent avec un pinceau de chez Fille Unique. Et je vous mettrai les, les marques dans la barre de description. On passe donc au contouring. Donc la palette vient de chez Kiko et le pinceau aussi. On vient dessiner le creux des joues et le creux euh, du front. On estompe un petit peu. Puis les arêtes du nez. le dessous de la mâchoire je viens mettre du blush sur les joues avec une poudre blush de chez Yves Rocher et le pinceau aussi bien de chez Yves Rocher ça redonne une bonne mine Je viens prendre la palette Cocoa Blend de chez Zoeva. Je vais prendre la teinte la plus claire, c'est la Beach Start que je mets sur toute la paupière. Ensuite, je prends la Subtitude for Love que je mets dans le creux de paupière. Je viens appliquer la pure Canate sur la paupière mobile à l'aide de mon doigt. Puis avec le petit côté du pinceau je viens prendre la Freshly toast que je mets sous l'œil. J'estompe je un petit peu parce que c'est trop foncé. Et en creux interne, je viens mettre la sweeter end. Puis le mascara. Je viens prendre un highlighter de chez Sephora que je mets sous l'arcade sourcilière. Sur le haut des joues avec un pinceau de chez Filionique Et j'en mets aussi un peu sur les tempes. Bien sûr, sur le bout du nez et sur le creux du nez en haut. L'arc de Cupidon et le bas du menton et un peu sur les deux points du de front. Ensuite, je viens appliquer le Lip gloss Purple numéro 7 de chez Yves Rocher. Nous avons oublié de filmer, mais mettez euh, le fixateur de chez qu'on a utilisé au début, le Finimat. Ce make-up pour aller au lycée est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne juste ici. Sur ce, on se dit à bientôt. Ciao!